Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Immobilier neuf, défiscalisation avec la loi Pinel ou Girardin, quels sont les 7 avantages que vous pouvez en retirer Ce sont des mécanismes parfois dénigrés ou mal connus et j'ai listé pour vous les 7 avantages, dont le 7 ème dont on ne vous parle jamais. Tout d'abord, on parle d'immobilier, donc de pierre, et non pas d'un support de défiscalisation. Donc, quand c'est bien fait, on parle déjà d'un actif tangible, pérenne, d'un bien immobilier. Et ça, déjà, ça doit attirer votre attention, surtout en ces périodes troublées, en 2020, où les autres supports n'offrent pas forcément autant de garanties. Premier point. Deuxième point, c'est euh, lié au, directement au premier, c'est que vous bénéficiez de l'effet de levier bancaire, puisque c'est de la pierre, et donc... Ben, ça aussi, c'est un grand avantage. Imaginons que vous euh, achetez un appartement à 200 000 euros. Si vous mettez zéro apport, zéro euro d'apport, eh vous, vous, vous faites jouer à plein l'effet de levier sur une durée longue. Deuxième avantage, non négligeable et propre à la pierre. Troisième point, vous aurez néanmoins un effort mensuel d'épargne à faire. Chaque mois, vous ne pouvez pas équilibrer les loyers et les remboursements, donc vous aurez bel et bien à décaisser de votre compte un montant ce qui est un inconvénient, me direz-vous, mais si ce montant, il est de l'ordre de 150 ou 200 euros par mois, ça dépend de votre profil et de vos objectifs, mais ça reste tout à fait acceptable si vous êtes chef d'entreprise, cadre, couple de cadres. Euh, ben ça peut être quelque chose de digeste et d'acceptable que de faire cet effort financier mensuel pour que ça aille dans la pierre et que vous profitiez à la fin d'un bien immobilier, d'un capital qui vous rapporte de l'argent, qui vous génère une source de revenus alternative à votre activité. Quatrième point, eh c'est la défiscalisation. J'aurais pu le citer euh, en premier, mais volontairement je ne l'ai pas fait puisqu'on parle d'immobilier de pierre. Mais si vous qui me regardez vous payez 3 000, 4 000, 8 000 euros d'impôts, 10 000 euros voire plus, et eh bien si vous effacez totalement ce montant, bah ça c'est un avantage aussi qui rentre bien évidemment dans les calculs et euh, eh bien, vous pouvez enfin profiter. Euh, plus, j'allais dire, du fruit de votre travail plutôt que de les repayer en impôts. C'est souvent ce que j'entends de la part des personnes qui me, euh, qui me sollicitent. Cinquième point, eh bien, vous investissez dans du neuf. Donc, versus l'ancien, vous imaginez bien que euh, bien, les, les travaux de rénovation, de réparation sont repoussés. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de malfaçon et il faut être vigilant quant au constructeur, mais comme c'est du neuf, bien évidemment, les réparations, les frais, ça vous laisse une tranquillité d'esprit sur le long terme, puisque ça viendra plus tard que si vous achetez l'ancien. C'est un bénéfice évident et qui est factuel. Sixième point, la revente. Que se passe-t-il au bout de cet avantage fiscal Puisque vous avez les durées en tête sans doute de 6, 9 et 12 ans. Je vous propose de retenir 9 ans qui est la durée moyenne qui est assez optimale par rapport à 6 ans qui est un peu court et 9 ans où l'avantage fiscal est moindre. C'est 1% du prix du bien sur les 3 dernières années au lieu de 2%. Bref, retenons 9 ans pour une facilité de compréhension. Que faisons-nous on vous, on vous parle souvent de revente. Eh bien déjà, si vous avez bien acheté dans une ville porteuse et un marché haussier, vous revendez avec une plus-value, voire à, à l'équilibre. Et deuxièmement, la revente n'est pas une obligation. Si ça peut être pertinent et stratégique que de conserver le bien de le basculer en meublé, donc pendant 9 ans, vous avez défiscalisé avec le régime Pinel, et au bout de 9 ans, vous capitalisez, vous conservez le bien et vous le basculez en meublé avec un autre mécanisme du LMNP sur la fiscalité pour ne pas payer d'impôts ou en payer moins, le moins possible sur vos nouveaux loyers, loyers qui auraient été déplafonnés puisque vous êtes sorti du mécanisme Pinel. Donc ça, c'est le, le sixième point. Et septième et dernier point dont on parle peu, c'est qu'on parle d'une durée moyenne de 9 ans, si vous êtes d'accord pour retenir cette durée, ce qui est court, c'est relativement court en termes d'immobilier. Donc, ça vous permet d'observer la chose et d'aviser au bout de 9 ans. Si vous achetez alors que vous avez la trentaine, voire la quarantaine, au bout de 9 ans, vous pouvez constater si les bénéfices ont été au rendez-vous et réinvestir dans, dans, dans le neuf ou basculer ou réinvestir tout court dans l'ancien. D'ailleurs, au lieu d'opposer les deux stratégies, eh bien, ça peut être pertinent d'investir dans du neuf pour défiscaliser et dans de l'ancien pour les avantages que ça apporte. Par ailleurs, voilà pour les sept clés, j'en profite pour faire mon mea culpa puisque moi-même j'ai beaucoup critiqué l'immobilier neuf, pourquoi Parce que j'ai été victime moi à 30 ans d'un mauvais conseil, le fait d'investir dans une ville petite, surconstruite, où la demande locative était inférieure à la construction, donc ça a un déséquilibre offre est supérieur à la demande, donc c'est mauvais. Heureusement j'ai pu me désengager le dernier jour et me rétracter, mais j'avais cette image en tête, ce qui fait que je n'ai juré que par l'ancien, donc premier point, et deuxième point, désormais, je m'intéresse au neuf de manière bah, la plus qualitative possible. Et donc, si vous êtes intéressé pour investir dans le neuf, eh bien, je peux vous accompagner puisque je suis détenteur de la carte T qui me permet de dénicher pour vous les meilleures affaires dans le neuf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des projets, à télécharger le guide offert PDF qui se trouve dans euh, la description ci-dessous. Et en plus de ce guide qui parle aussi du neuf, eh bien, vous aurez accès à mes conseils quotidiens et on pourra échanger si vous le souhaitez. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Au